Bonjour à tous, et Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe eh aujourd'hui en compagnie de Elise, Jaffiche-Complet. Bonjour Elise, comment vas-tu Bonjour Sébastien, je vais très bien. Je te remercie pour l'invitation, je suis ravie d'être là avec toi et avec nous aujourd'hui. Voilà, donc euh, du coup, eh bien, une petite vidéo aujourd'hui où je vais interviewer donc, euh, donc Élise. Alors pourquoi je l'ai fait venir sur la chaîne Tout simplement parce que je pense qu'elle peut vraiment nous aider tous eh bien, à développer notre business autour de nos locations courte durée hein, pour tous ceux qui font de l'investissement locatif, de la sous-location voire aussi donc de la conciergerie d'appartements, la conciergerie automatisée Airbnb comme je parle régulièrement cette chaîne YouTube et je pense qu'Elise va pouvoir nous, voilà, nous livrer des petits tips, des petits trucs sympas euh, donc du coup ce que je te propose Elise, eh c'est tout simplement de commencer par bah, te présenter qui tu es, ton parcours euh, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, avec grand plaisir. Euh, écoute, moi j'ai un parcours qui est plus un parcours euh, salarié. J'ai été salariée pendant dix ans, j'ai eu le parcours un peu classique euh, euh, études, école de commerce, euh, commencé dans les grosses entreprises où j'étais euh, analyste. Alors j'ai toujours fait un seul métier qui s'appelle le revenu management, alors qui est un nom un peu barbare. On dit aussi le yield management, en gros euh, on le connaît en tant que client comme étant le métier qui fait varier les prix tout le temps quand on achète un billet de train et que ça vous fatigue parce qu'ils ont doublé le prix pour les vacances scolaires. Et ben voilà, c'est ça. Euh, donc moi, j'ai commencé euh, ma vie de salarié en étant euh, analyste junior dans une société d'affichage. Puis, j'ai passé les, les échelons. J'étais analyste senior. Puis, j'étais en charge d'une équipe. J'ai changé d'entreprise. Euh, et mon dernier poste salarié, je travaillais pour Clemed. J'étais en charge de l'équipe Europe-Afrique et donc avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe-Afrique du Plummen. C'était mm -hmm. un, un portefeuille de 800 millions d'euros. Euh, et, euh, et après, j'ai fait une petite crise de la trentaine, il faut le dire. <rire> euh, je suis aussi un peu tombée dans la marmite de l'immobilier, euh, mm -hmm. sauf que je l'ai très mal fait hein, comme euh, peut-être une partie des gens qui démarrent comme moi, euh, je suis tombée sur un, un bouquin de Romain Caillé et je me suis rendu compte qu'en fait, commencer par acheter sa résidence principale, c'était une très mauvaise idée, il ne fallait surtout pas faire ça. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, écoute, on, va, on, va quand même... on avait acheté un, un T4 avec mon mari, donc on avait trois chambres, je me suis dit, mais attends, on va quand même mettre deux chambres dans l'appartement sur Airbnb et on va malgré tout faire de la location saisonnière euh, et, et donc, je te laisse imaginer la tête de mon mari quand je lui ai dit que l'appartement qu'on venait juste d'acheter on allait mettre deux chambres sur RGMI <rire> il n'est pas du tout dans, dans l'immobilier ni tout ça. donc au début il s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive, c'est pas possible <rire> et euh, finalement on l'a fait euh, ça a bien marché au début on a fait des erreurs notamment sur les prix Et ce serait, je pourrais le raconter si tu veux, c'est assez intéressant euh, mais c'est tout ça qui m'a fait dire mais attends euh, je suis rentrée dans le milieu de l'investissement immobilier, je me suis rendu compte que mes collègues investisseurs IMO, ben, en fait, ils avaient des problèmes que moi je résolvais toute la journée chez CloMed. Euh, ils se demandaient ben, est-ce que je dois baisser mes prix Est-ce que je dois les augmenter À combien je mets mes prix de ménage, qu'est-ce que je dois mettre comme condition d'annulation euh, Des fois, je stresse parce que je n'ai pas de vente, du coup, je baisse les prix, ça part et du coup, je regrette, je me dis, ben, j'aurais peut-être dû laisser mon prix cher. Voilà, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais attends, en fait, tout ça, il y a des méthodes simples qui existent pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de contenu en ligne sur ça Il faut vraiment faire quelque chose. Euh, couplé à ça le fait que moi, au début, quand je me suis lancée en location saisonnière, je me suis complètement trompée sur mes prix, j'ai fait n'importe quoi. Ça a été une énorme claque et je me suis dit, mais attends, tu as 10 balais d'expérience, tu as fait ça pendant 10 ans pour des employeurs, tu as deux chambres chez toi, tu, tu te plantes complètement. Je me suis dit, attends, il y a un truc à faire, il faut justement euh, adapter les méthodes pour la location saisonnière et faire en sorte qu'on ait voilà, un kit de méthodes simples pour pouvoir avoir le plus gros chiffre d'affaires possible pour nos locations saisonnières. Et c'est comme ça qu'est née J'affiche complet, euh, qui est une société que j'ai créée en début 2019, en janvier 2019, et qui euh, aide les loueurs saisonniers, les souleurs professionnels et les conciergeries de location saisonnières à justement bénéficier de ces méthodes-là pour avoir le maximum de chiffre d'affaires possible. Ok, c'est cool, super, euh, merci pour cette présentation. Alors justement, bah moi j'ai préparé quelques petites questions euh, que je vais pouvoir te poser, puis on va échanger, j'ai pas mal d'idées, euh, l'idée c'est qu'aussi je te pose des questions bah, un peu plus ciblées par rapport justement à la conciergerie, euh, justement ça peut être très intéressant de, de, de voir un petit peu comment, comment on peut procéder, je pense notamment au ménage, tout à l'heure tu n'as pas du ménage, et c'est des petites questions justement que je vais te poser, parce que moi effectivement, euh, dans le cas de mes formations sur YouTube, c'est vrai que je parle beaucoup des de frais de ménage, etc., et justement, ça va être intéressant de voir un petit peu ta, ta position par rapport à ça. Alors, est-ce que yield management signifie être le moins cher possible durant toute l'année <rire> Alors, ça, c'est une très bonne question. Tu, tu, tu commences tout de suite avec les meilleures questions. En effet, euh, souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit oui, mais moi, enfin. OK, yield Management, revenue management, OK, j'ai compris, mais moi, je ne veux pas être avec des prix bas tout le temps. Et c'est vrai que c'est un des gros préjugés sur, sur ce métier-là. En fait, euh, alors, il y a une part de vrai, c'est-à-dire que sur les périodes de faible demande, on va dire qu'on va avoir des prix plus attractifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on va casser les prix ou qu'on va complètement brader nos prix. Euh, et puis, surtout, le job, c'est surtout que sur les périodes qui ont du potentiel, à l'inverse, on met des prix plus hauts. Et qu'au global on arrive à avoir une très bonne performance. En fait, l'idée de mettre des prix plus bas en période plus faible, ce n'est pas de se dire que euh, voilà, on laisse tout partir pas cher. C'est plutôt de se dire je mets un, ce prix-là parce que je préfère que ce soit rempli à ce prix-là plutôt que vide. Et c'est quand on se dit qu'on a un vrai risque d'être vide que là, du coup, on va du coup ajuster un peu à la baisse nos prix sans aller les casser parce qu'on reste vigilant sur. Euh, ben, la valeur de notre appartement sur le marché. Si euh, nos apparts, il n'y en a aucun sur le marché de cette typologie-là qui est euh, n'importe quoi, inférieur à 50 euros, ça n'a aucun sens que nous, on se aucun à 40 balles. Aucun sens. Donc, euh, on peut se mettre sur une position de fourchette basse, mais on ne va pas euh, casser le marché. C'est débile, on se tire une balle dans le pied. Donc, euh, voilà, des prix plus ajustés, oui, mais pas tout le temps. Et puis surtout, euh, soigneusement. Alors justement, tu parlais euh, d'erreurs que tu avais faites et quelles sont, quelles, quelles sont selon toi les erreurs que tu vois le plus souvent euh, de personnes justement qui font la location courte durée, d'après toi Alors déjà, je peux parler de l'erreur que j'ai faite moi. Euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai en démarrant, je me suis dit, bon Elise, tu n'as aucun avis et tout. Il euh, faut vraiment que tu lances ton annonce. Donc, euh, je me suis dit, je mets un prix euh, bas pour démarrer. L'erreur numéro une que j'ai faite, c'est qu'en fait, mon prix bas, euh, déjà, il était beaucoup trop bas. Euh, J'avais pas assez étudié mon marché parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas les sites de statistiques euh, sur le marché. On a RDNA, on a Transparent, euh, ce sont des sites qui nous aident justement à avoir une bonne vision et à pas décider comme ça euh, au doigt mouillé. Euh, ah, bah, je pense que ça voudrait tant. Donc euh, ça, c'est très important et donc je me suis corrigée sur ça par la suite en trouvant ces sites-là. Euh, donc pas partir au doigt mouillé pour éviter d'être trop bas. Euh, L'autre erreur que j'ai faite, c'est que l'idée n'est pas mauvaise de mettre des prix plus attractifs pour démarrer. Moi, j'ai mis ça pendant deux mois, c'était du délire, en fait. <rire> Maintenant, je, je, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quoi euh, Et du coup, ce qui m'a interpellée, je donne le tips, parce que ça peut aider aussi à se rendre compte pour soi-même. C'est très dur d'avoir un avis extérieur sur soi-même et, et se rendre compte qu'on n'est pas assez cher. Pourquoi c'est très dur Parce qu'en fait, notre calendrier, il est plein. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas de problème. Des fois, j'ai des gens qui me disent, bah, moi, franchement, euh, enfin, de mon côté, tout va bien, je suis à 100% constamment. Ben, c'est justement à ces gens-là, alors je n'ai pas envie d'être désagréable souvent, mais <rire> c'est justement à ces gens-là que j'ai envie de dire, ben, attention, il doit y avoir quelque chose si tu es à 100% constamment toute l'année. Ou alors, pire encore, il y a des gens qui me disent, ah ben moi, ça y est, là, moi j'ai fait les trois prochains mois de l'année, ça y est, ils sont faits. Ben, là, je me dis, ah, c'est sûr, là c'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort. Dans des trucs comme ça, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort. Euh, donc, pour se rendre compte de ces trucs-là, moi, par exemple, ce qui m'a interpellé, c'est que, euh, alors c'était hors pandémie, hein, mais euh, ce qui m'a interpellé, c'est que j'avais, par exemple, quand j'avais une annulation, le soir même, j'avais des re-réservations. Je me souviens d'un jour où j'ai eu une annulation en fin de journée, à 21h, j'ai quelqu'un qui m'a re réservée Et là, je me suis dit, c'est quand même fou. Un autre truc qui m'a interpellé, j'avais euh, plusieurs personnes qui sont venues dans l'appartement et qui m'ont dit, ah, oh, c'est chouette, il est bien décoré, euh, c'est soigné, etc. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Moi, ça ne me faisait pas du tout plaisir. <rire> bah, non. Parce que bon, c'est bien d'être un bon rapport qualité-prix, mais que les gens nous pensent comme étant vraiment l'aubaine du siècle, ce n'est pas bon du tout. Non. Ça veut dire que voilà, on passe à côté d'argent. Donc bah, voilà, oui. Ça, ça peut être des, des petits alerteurs sur le fait d'avoir un prix euh, trop bas. Euh, L'autre erreur que je vois, bah, c'est évidemment, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir un prix unique toute l'année. Ça, c'est vraiment euh, une erreur qui est dommageable parce que, il y a de l'argent à aller chercher en déclinant ces prix. Et du coup, vous allez facilement vous faire doubler par les concurrents. Donc, ce n'est pas bon de faire un prix toute l'année. Euh, il y a une autre erreur qui est de ne pas avoir de stratégie sur les durées de séjour minimum exigées. Ça, c'est aussi un, un, très dommageable parce que avoir, se mettre, par exemple, en mine de toute l'année, ça va vous faire passer à côté du potentiel dans certaines périodes d'avoir de, des durées de séjour beaucoup plus longues. C'est-à-dire des, des, des, des périodes exemple d'unuité, c'est ça alors, Soit mettre une unité, mais on ne peut pas toujours, parce que parfois on a des contraintes pour le ménage, la conciergerie qui nous aide, etc. ne veut pas forcément. Donc si on ne veut pas faire de une nuit, ben on n'en fait pas. C'est vrai que si on a les, les mains totalement libres, euh, en période très faible, on conseille de mettre du une nuit. Mais si c'est deux nuits minimum pour plein de bonnes raisons, il euh, y a aussi le fait qu'en période forte, à l'inverse, on peut souvent exiger plus, mettre du trois nuits, du quatre nuits. Et tout ça, ça contribue aussi à avoir un meilleur Donc l'idée, ça serait de, de mettre un nombre de nuits minimum en fonction des saisons et des périodes de l'année, quoi c'est ça Exactement, avoir une vraie stratégie qui est déclinée selon le niveau de demande attendu sur la période. Est-ce que ça va être une, une période sur laquelle bah, ma demande va être faible Est-ce que ça va être une période sur laquelle ma demande va être carrément événementielle parce que c'est l'événement de l'année qui se passe à ce moment-là Il faut vraiment avoir une stratégie déclinée selon les périodes. Et ça, euh, ce n'est pas forcément facile à comprendre pourquoi ça nous fait gagner plus d'argent. En fait, ça nous fait gagner plus d'argent parce que des séjours plus longs, ça évite les, le gruyère, en fait. ça évite les trous et donc chaque trou qu'on a évité, bah, c'est un manque à gagner euh, euh, ah ouais, qu'on enfin, qu résout en fait, c'est de l'argent en plus peut... Tout à fait, ben, moi c'est vrai que c'est ce que je leur explique j'avais même fait des vidéos par rapport à ça où je leur expliquais que votre objectif en priorité c'est d'abord d'aller chercher les réservations longues et après les, les grouillères, donc les petits trous qu'il y a on essaie de les remplir en fait, c'est là qu'on qu doit faire ça mais ne pas faire l'inverse, que si tu fais l'inverse malheureusement ça va être éparpillé partout et là tu prends le risque effectivement de ne pas être totalement occupé Et c'est un excellent conseil, je suis tout à fait d'accord avec toi et pour faire ça tu vois, ça, c'est aussi une autre erreur qu'on peut préciser parce que certaines personnes ne connaissent pas cet outil pour faire ça. Euh, notamment, je sais que tu recommandes aussi euh, Bet24. Euh, pour faire ça dans, dans Bet24, et d'autres channels le, le proposent, il faut mettre en place ce qu'on appelle le GAFIL. Et traduit en français, c'est euh, le bouche-trou. Moi, j'avais ça savoir ouais, en bon français. <rire> et euh, ce, ce, ce truc, le bouche-trou, c'est juste un petit truc que vous devez mettre en place sur vos calendriers. Et en fait, si vous demandez deux nuits minimum, ça n'autorisera la commercialisation des trous de une nuit que quand, justement, ce sont des trous. Et, et c'est sur ça, c'est magique parce que le système sera toujours plus rapide que vous oui. à voir qu'il y a un trou. Et du coup, ça va tout de suite se rendre disponible sur les, sur les sites en ligne. Et du coup, bah, ça, c'est pareil. C'est encore des opportunités en plus de vendre et d'augmenter augment, votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Alors, justement, euh, donc le revenu management, c'est OK. Mais est-ce que c'est quelque chose pour toi qu'on doit faire le temps ou est-ce qu'on le fait une première fois on établit nos stratégies clac, clac, clac, clac et ça y est c'est fini c'est plié on passe à autre chose alors ça c'est une très bonne question aussi parce que parfois ça arrive que des gens viennent vers nous et nous disent bon bah ben, moi euh, j'aimerais bien bosser avec vous mais s'il vous plaît faites moi ma grille de prix puis après je me débrouille alors en fait ça c'est nous ce qu'on apprend euh, aux gens c'est de savoir construire sa stratégie initiale euh, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps quand on l'a construit au début mais une fois qu'elle est faite Là, on peut avoir vraiment quelque chose de récurrent qui soit light. C'est-à-dire qu'avec nos méthodes, euh, quand on a un, deux, trois appartements, on peut clairement toutes les semaines ne passer que 30 minutes à aller revérifier sa performance et se dire, OK, est-ce que tous mes voyants sont verts On a un outil qui met voyants vert, voyants rouge. Est-ce que tous mes voyants sont verts Est-ce que mes voyants sont au rouge Et si j'ai du rouge, j'ai ma boîte à outils pour savoir quelles actions je peux mettre en place. Donc, en fait, quand on utilise les bonnes méthodes, une fois qu'on a construit son stock initial, euh, oui ça peut être très rapide pendant la saison mais il faut suivre en fait, il faut suivre pourquoi ben Parce qu'on reste dans un domaine d'activité où il se passe des trucs tout le temps c'est en même temps la magie du tourisme mais c'est aussi l'inconvénient c'est que voilà, on, a, on se colle une pandémie dans les dents, euh, euh, la neige les grèves, on peut avoir gilets jaunes qui nous impactent selon nos villes, enfin il peut se passer plein de trucs qui font que ben, voilà, c'est pas exactement comme on avait prévu donc quand on est outillé, on le voit très vite et on réagit très vite mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu illusoire, en tout cas c est, c est, ce n'est pas considérer la réalité de notre domaine d'activité que de se dire je fais une grille une fois au 1er janvier et après j'y touche plus et ça va rouler, c'est pas réaliste. Ok, une petite question un, peu plus, euh, un petit peu plus euh, pratico-pratique, vraiment très, très, très concrète. Euh, donc, moi, je sais que je leur, je, je, leur, je leur explique comment notamment gérer les frais, enfin, comment quel prix mettre pour les frais de ménage. Alors, justement, une question qui revient régulièrement et euh, des fois, on a des avis un peu divergents en fonction des uns et des autres. Toi, ta recommandation, c'est, enfin, euh, quelle serait ta recommandation, justement, c'est est-ce euh, que les frais de ménage doivent être inclus dans le prix euh, donc à la nuitée ou comme les hôtels, ou au contraire, est-ce que les frais de ménage doivent être bien séparés des nuitées et euh, que du coup, ça soit facturé à la réservation Quel est ton, ton point de vue par rapport à ça Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est vraiment d'extraire de, euh, les frais de ménage. Euh, nous, on travaille comme ça chez Jaffiche Coupé, on met vraiment les frais de ménage. <rire> toi, aussi, ouais, toi aussi, tu fais comme ça mm. euh, en fait, on met les frais de ménage par ailleurs. On est obligé dans notre domaine d'activité, et tu me diras si tu partages aussi ce point de vue, mais on est obligé d'être très soigneux sur la rentabilité de nos activités, faire attention que voilà, toutes les charges… C'est vrai qu'il y a quand même une myriade de charges un peu partout. Il faut donner aussi un pourcentage aux, aux plateformes en ligne. Enfin, Il faut être très vigilant. Et du coup, pour moi, le fait d'avoir une prise en charge du ménage euh, à côté et de s'assurer que ces frais-là, ils sont déjà au moins couverts ou euh, mal, margés, mais en tout cas que c'est pris en charge, ça permet de s'assurer que par ailleurs, quand on va avoir justement cette logique de revenu management, de faire fluctuer son prix, mais en fait, on a la sérénité d'esprit de se dire que ça c'est pris en charge. D'autre part, et que là, on peut vraiment faire du revenu management sur la partie séjour sans se mettre à risque en fait sur nos coûts et nos charges. En fait. Ouais. Non, je vois vraiment ça comme ça parce que nous, contrairement à un hôtel, enfin moi, je vois ça aussi comme ça, donc il y a cette approche-là, comme tu viens de dire, mais il y a aussi un autre angle d'attaque en termes de réflexion, c'est qu'un hôtel a des charges fixes, il a son personnel qui est là de manière assez régulière. Nous, justement, l'objectif, c'est que ça soit un peu une charge variable et qu'en fonction de, de, de ce qui se passe, bah, qu'on ait ce coût là à supporter. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important, que pour moi, qu'il soit bien séparé en fonction de l'activité qu'il y a. Alors que dans un hôtel… Bien évidemment, vu le nombre de chambres qu'il y a dans l'hôtel, oui, il y aura certainement une, deux femmes de ménage. Donc, euh, et, elles vont travailler tous les jours. Donc, euh, effectivement, euh, ça a pas, on va dire c'est inclus dans, dans, le, dans, le, dans le fonctionnement de, euh, de l'hôtel. De, de alors que nous, c'est plus une charge variable. Oui, je suis d'accord avec toi. Je, et ce que tu soulèves est important, c'est que l'hôtel, il a une économie d'échelle. C'est-à-dire que… Pour, pour l'équipe de ménage dans un hôtel, bon faire 10 ou 13 chambres, ça ne change pas toute la donne sur la journée en question. C'est vrai ça. que nous, euh, la personne qui s'occupe de notre ménage, si on lui dit, euh, tu as euh, deux passages ou cinq passages à faire dans la journée, elle, la personne ne va pas pour, pour autant nous dire, euh, bah, du coup, je te fais moins 20% sur les, sur les frais de ménage. Quoi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Bon, bah ça, c'est cool. Euh, du coup, une autre question qui me vient, euh, donc on voit que c'est intéressant, que c'est euh, important de le faire, mais est-ce que tu as des chiffres ou est-ce que tu as des, euh, des exemples ou je ne sais pas, est-ce que ça rapporte vraiment euh, de faire du lead management Est-ce que tu vois d'après toi, enfin, tu, tu vas me répondre oui, mais concrètement, est-ce que tu as des retours d'expérience de clients, par exemple, qui, dès qu'ils ont mis ça en place ou dès qu'ils ont commencé à travailler avec toi, bah, ils ont eu euh, voilà, tant de progression du chiffre d'affaires ou… Est-ce que tu as, as des chiffres à communiquer par rapport à ça Est-ce que ça rapporte vraiment <rire> Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question et euh, c'est une question qui est légitime. Euh, alors, déléguer le revenu management, euh, c'est un coût, c'est normal, parce que pour que ce soit bien fait et pour que ce soit mieux fait que les algorithmes, il faut que ce soit un cerveau humain qui est capable de mettre en place des stratégies qui sont différentes de juste faire comme les, la masse, comme un mouton, euh, parce que ben, si on fait tout comme la masse, on n'a pas des résultats différents euh, des autres. Euh, donc il faut que ce soit fait par un cerveau humain pour avoir les meilleures stratégies et sauf que, on le sait, le temps homme en France, ça coûte cher aussi mmh. euh, du coup euh, c'est vrai que c'est un coût de déléguer le revenu management, euh, déléguer le revenu management pour un appartement ou deux appartements euh, nous chez Jaffiche Complète, on ne le fait plus euh, par contre, à partir d'un certain nombre d'appartements, environ 4 c'est là où ça commence à devenir intéressant. Euh, et pour ne rien te cacher, j'ai deux clients, on travaille pour 25 clients, on optimise près de 450 appartements toutes les semaines. Euh, j'ai deux clients qui sont revenus vers moi sur les derniers mois. Euh, et tu vas voir que je suis transparente, hein, je raconte les choses telles qu'elles. Euh, qui m'ont dit, Élise, euh, ça coûte cher, j'affiche complet quand même. <rire> euh, je ne suis pas sûre que je m'y retrouve, etc. Et moi, je ne peux pas me regarder dans le miroir si je ne suis pas sûre que ce qu'on fait, ça leur change la vie. En fait. Donc, je me suis dit, OK, je prends le point et, euh, et je veux faire les calculs. En fait. Je veux être sûre que je dors bien la nuit et je me dis que ce qu'on fait, en fait, euh, ça rapporte plus que ce qu'on coûte. Quoi, parce que c'est ça l'intérêt de notre truc. Oui. Je veux dire, si, euh, alors, on, ça pourrait être entendable de se dire que ce qu'on fait, euh, ce qu'on rapporte est égal à ce qu'on coûte parce qu'en fait, on libère beaucoup de temps aux chefs d'entreprise et on, on vient euh, être dans son équipe, etc. Il n'y a pas beaucoup de services. Euh, qui rapporte autant qu'il coûte. Mais donc, ça, déjà à ce stade-là, ce serait entendable. Mais c'est quand même mieux si on rapporte plus que ce qu'on coûte. Et euh, j'ai fait l'exercice pour les deux clients. Le premier client, on lui rapportait 2,5 fois ce qu'on lui coûtait. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il avait payé les prestations, j'affiche complet, il gagnait encore beaucoup plus. Euh, le deuxième client, alors je ne me souviens plus du ratio euh, précisément, euh, je lui ai présenté tous les chiffres et il m'a dit bon, ben. Bah, Ok, je, je te file 15 à part de plus. Donc, euh, c'est là où, en fait, quand on fait les calculs, oui, en fait, c'est rentable. Et c'est rentable. Et puis, surtout, ce qu'on gagne à euh, alors soit déléguer, soit se former, c'est sur le long terme et quand on délègue c'est aussi un gain de temps pour soi en tant que chef d'entreprise c'est du temps qu'on peut accorder bah, à faire autre chose aller chercher soit des nouveaux apparts euh, ou juste en fait à profiter de sa vie en fait, tout simplement donc euh, on n'a pas tout ce qu'on en est on n'a pas créé des, des entreprises pour euh, travailler jour et nuit travailler beaucoup ok mais il faut dormir quand même un peu la nuit donc euh, nous ce qu'on fait c'est ça faciliter la vie du chef d'entreprise et augmenter son chiffre d'affaires donc euh, euh, ouais, la réponse est oui pour déléguer à 1000%. Et pour la formation, c'est pareil parce qu'il euh, bah, faudra le faire soi-même. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser pendant toute la, la vie de la possession de l'appartement. Donc, euh, investir une fois, mais un truc sur lequel on a des retours pendant 10 ans, c'est hyper intéressant. Justement, donc tu parles du côté humain, etc. Bon, tu, tu le sais, hein, sur le marché, il y a des, donc des, des, des, des, des, des outils et des applications qui nous permettent de le faire en automatique. Hein. Donc, On paye un service tous les mois et en automatique, on a une application qui euh, des sites internet qui vont nous gérer les prix automatiquement, dynamiquement. Donc, bah, J'imagine que tu as ton avis par rapport à ça, moi aussi d'ailleurs j'en ai un, euh, et justement bah, toi comment tu te places par rapport à ça, Comment quelle est ta, ta, ta, ta grosse différence euh, et qu'est-ce qui, voilà, qu qui fait que tu es vraiment différente de leur fonctionnement Alors oui, mise à part le côté humain et le côté technique, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça change concrètement pour un propriétaire ou un sous-loueur ou quelqu'un qui fait de la conciergerie eh, alors, concrètement, euh, ces outils-là, ils sont, ils sont bien, mais dans certains contextes. Pour moi, ce sont des outils qui sont bien pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie, euh, qui n'a pas forcément euh, envie d'avoir euh, les chiffres d'affaires maximum et qui n'a pas du tout envie de s'intéresser à tous ces sujets-là. Tu vois, quelqu'un qui vraiment ça ne m'intéresse pas à tout ça, il met son appart sur Pricelab et euh, il est tranquille. Et donc, voilà, il sait qu'il n'a pas forcément le plus haut chiffre d'affaires, mais euh, parce qu'il ne va pas le regarder et le surveiller mais il est OK avec ça, donc ça, ça peut être une bonne solution dans ce contexte-là. Une autre solution, une autre situation dans laquelle ces, ces outils-là sont très pertinents, c'est quand on a une société avec euh, 300, 400 biens, on a un CDI qui est en charge du revenu management dans sa conciergerie, et auquel cas, avec plusieurs centaines de biens, c'est impossible que votre CDI il soit en capacité de mettre un prix tous les jours correct sur tous les appartements. Donc en fait, le système, ça va être que euh, l'algorithme va poser des prix euh, sur tous les jours et après ben, l'analyste lui il a des routines métiers qu'on met en place sur lequel du coup on va l'aider à piloter sa volumétrie d'appartements ça peut aller jusqu'à 800 appartements donc euh, sur ces très gros cas l'outil a du sens parce qu'il y, y a un CDI qui, qui pilote l'outil ou quand on voilà, n'a on qu'un seul appartement et on n'est pas forcément intéressé. Euh, c Sinon, dans les autres situations, le problème de l'algorithme, c'est qu'il faut le suivre, en fait, il faut le suivre pour s'assurer qu'il a bien identifié les événements, parce que ce sont des, sont des situations dans lesquelles ben, il ne peut pas deviner, le pauvre algorithme, il n'habite pas à l'Orient, tu vois, le, le système. Euh, il faut pouvoir suivre par rapport à sa propre performance, parce que les algorithmes fonctionnent aussi beaucoup par rapport au marché, mais nous, notre performance, si elle est meilleure que le marché, on ne va pas se mettre dans le marché. Ouais. Donc, euh, il faut s'assurer de tout ça. Donc, la différence entre ce qu'on va faire et ce que font les algorithmes, c'est que nous, on a un suivi précis de la performance des appartements. On calcule les ratios qui nous permettent de voir s'il y a un problème ou une opportunité. Euh, en fait, toutes les semaines, on extrait les ventes, on fait l'analyse, on produit un rapport avec... Euh, l'ensemble des risques et des opportunités, on recommande des actions et on a un champ d'action qui est beaucoup plus large que juste le prix. en fait. Nous, on va mettre en place du prix, ça c'est sûr, quand c'est nécessaire, à la hausse ou à la baisse, on peut aussi mettre en place des promotions quand c'est nécessaire, on met en place des stratégies de moyenne durée avec des réductions sur 7 jours, 14 jours, 28 jours, on va mettre en place des gaffiles, on va changer la stratégie de durée de séjour, ce que le système ne peut pas faire tout seul automatiquement. On va utiliser les boosters qui sont disponibles sur Booking quand c'est nécessaire de façon chirurgicale pour booster la performance de l'appartement. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, on peut recommander, on peut même aider un peu le, le, le client sur euh, voilà, euh, envoyer un mailing à sa base mail, enfin ces choses-là euh, que l'algorithme tout seul, il n'est pas capable de faire. Donc effectivement, donc là, ça a enchaîné sur une autre question que j'avais, je te la pose juste après. Et juste pour compléter donc ce que tu disais par rapport à tout ce qui est Price Labs, Beyond Pricing, ou euh, ta Willaous, mais c'est pas encore sur le marché français, mais prochainement, je pense, c'est que toutes ces plateformes-là, c'est bien, parce que ça donne une base quand même. C'est-à-dire pour quelqu'un qui ne euh, connaît pas grand-chose, c'est vrai que ça, ça pose une base, mais ce n'est pas optimisé, euh, c'est clair. Et pour l'avoir le, le utilisé et pour euh, au quotidien travailler là-dessus, je, je sais que c'est n'est pas bon. Euh, et là où je te rejoins aussi, c'est que quand tu as beaucoup d'appartements, oui, ça met une base quand même, puis après, il faut retravailler. Tu prends quelqu'un qui va retravailler précisément. Euh, il y a ça et puis il y a effectivement euh, bah, tout ce qui est événement qui peut, qui peut arriver. Euh, et du coup, si tu laisses le système se faire en automatique, bah, malheureusement, il va sûrement louper des événements ou alors au contraire, moi je m'en suis aperçu sur des, certains événements bah, il est, pour moi, il aurait même pu mettre encore plus cher parce qu'encore une fois, euh, il s'est calé dans la, la moyenne du marché en fait mais nous, on peut très bien être dans les 10% euh, top, euh, tu vois, top property et euh, bah, nous, non, ce n'est pas notre moyenne nous, notre moyenne, elle est au-dessus ce n'est pas cette moyenne-là parce que c'est la moyenne de l'ensemble des annonces donc si tu as 500 annonces dans ta ville, comme, de, comme il y a dans ma ville, bah, moi, ça se roule. je suis dans le top 10. Donc, je n'ai pas besoin de dans la moyenne des, des 500. Moi, je, je vais être dans la moyenne des 10 meilleurs, quoi, tu vois. Euh, oui. Et, et c'est là où ça fait sens. Et effectivement, il n'y a qu'un humain qui peut arriver à l'interpréter, ça. Oui. Donc, oui. ça, OK. Et du coup, bah, je voulais donc arriver sur l'autre question euh, qui était euh, bah, le prix, c'est OK. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres leviers, justement Et tu as déjà commencé à répondre un petit peu à cette question-là. Tu as, as les promotions, tu as le gap fill. Euh, est-ce que tu as d'autres choses comme ça que tu pourrais euh, ouais alors euh, c'est ça les, les promotions, les gap fil, euh, optimiser les durées de séjour donc faire varier d'un mine 2, mine 3 mine 4 etc euh, voire même aller parfois sur certaines villes sur du, du mine 7 en samedi samedi donc ça c'est des stratégies qui peuvent faire un peu peur mais nous on sait quand on peut les mettre en place donc euh, on n'hésite pas à les utiliser quand c'est euh, utile pour pouvoir faire un, un flou de 100% pour notre client donc les durées de séjour euh, il y a aussi, pour certains clients, le fait de savoir négocier aussi les contrats avec des entreprises. Euh, moi, j'ai fait ça quand je travaillais en hôtellerie. Et euh, c'est vrai qu'il y a des clauses qu'on peut mettre dans les contrats. Ça, c'est important pour protéger sa performance tout en étant intéressant par rapport aux au, au clients. Euh, dans le levier aussi, il y a le fait de bien, de bien répondre aux demandes des voyageurs qui souhaitent du 7 nuit, du 14 nuit, du 28 nuit. En général, ce sont des demandes entrantes. Si on n'a pas mis en place une stratégie de moyenne durée, euh, sur ces demandes entrantes-là, les gens négocient. Toujours un peu délicat parce qu'on se dit parfois, j'aimerais bien le prendre, mais en même temps, j'ai pas envie de me prostituer, quoi. je ne vais pas laisser partir le truc à deux balles. Donc, euh, à combien je peux laisser partir Donc, nous, on fait les calculs pour donner une visibilité de en dessous de quoi est-ce que euh, ça, ça vaut pas la peine de descendre. D'accord. On donne cette visibilité-là aux clients ou alors pour les gens qui se forment, j'explique cette méthode-là dans la formation, ben, comment calculer ce montant-là en dessous duquel, en fait, on sait que ça ne sert à rien d'y aller quoi. Donc, euh, au-dessus de ça, on est gagnant et puis on voit en fonction du budget du, du client. Euh, je réfléchis si j'ai d'autres leviers. Il y a le fait de mettre aussi des prix non annulables, non remboursables sur, sur, sur les réseaux, euh, ce qui va être de plus en plus intéressant, ce levier-là, parce que là, avec la pandémie, c'était un peu parti aux oubliettes. Quoi. Personne ne voulait acheter du non annulable, non remboursable. Oui. Là, ça va revenir, on peut, on peut le partager euh, comme une pépite aussi pour aider les gens. Ce levier-là, il va revenir de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à commencer à essayer d'utiliser il euh, y a les conditions d'annulation euh, donc le non annulable, non remboursable c'est à dire que tu fais un prix remisé sur le simple fait que ça bloque réellement la réservation, quoi. c'est ça hein exactement, alors il faut bien l'utiliser il ne faut pas le mettre sur une période forte ou une période événementielle il faut vraiment l'utiliser sur une période faible sur lequel on se dit, bah, en fait ça va peut-être m'aider à trouver voilà, le petit cran en plus qui va convertir euh, les gens et qui va euh, permettre du coup bah, d'éviter de, de rester vide quoi. Et au moins, je sais que c'est de la trésorerie qui rentre pour sûr parce que ce n'est pas annulable et voilà, pas ouais. Donc, c'est vraiment un ensemble de stratégies. Hein. C'est vrai que le yield management, ce n'est pas uniquement joué que sur le prix. Il y a plein de leviers et on l'a vu euh, on l'a vu, euh, vu aujourd'hui. Alors, euh, du coup, le yield management, donc ça s'adresse à tous ceux qui font de la location, ce qu'on te on l'a bien compris. Mais euh, pour les conciergeries, euh, est-ce que ça, pour toi, ça adapte c'est important de le faire. Et d'après toi, comment une conciergerie pourrait l'intégrer dans son offre euh, Parce qu'en fait, finalement, pour aider. Alors, ça aide la conciergerie à gagner plus parce que généralement, une conciergerie est annexée au chiffre d'affaires, mais ça aide surtout le propriétaire. Donc d'après toi, un petit peu ton retour d'expérience, comment une conciergerie peut intégrer ça dans son offre euh, Comment tu verrais ça, toi euh, C'est une très bonne question. Je crois qu'on ne me l'a jamais posée, posé, mais je la trouve hyper pertinente. Alors en fait… Déjà, j'ai remarqué que quand on facture à moins de 20%, euh, c'est difficile d'intégrer ce genre d'expertise ouais. dans son service. Ouais. Euh, et on peut se permettre à partir du moment où on intègre cette expertise-là on étoffe son équipe et on étoffe le professionnalisme de l'offre qu'on a on peut même prétendre jusqu'à du 25% ouais. euh, alors il y a plein de vertus en fait à avoir que ce soit nous ou quelqu'un d'autre mais avoir un expert dans l'équipe en revenu majeur pour sa conciergerie ben, le premier avantage c'est qu'on devient compétitif avec les grosses start-up voilà. puisque les grosses start font valoir cette expertise dans leurs équipes et c'est sûr que quand on est euh, seul alors avec une petite équipe mais voilà à la tête euh, d'une conciergerie, ben, c'est un peu difficile de concurrencer sur ce point-là. Donc si dans son équipe, on a quelqu'un qui fait ça, et ben, tout de suite, on peut le mettre sur la page équipe. Nous, on nous met sur les pages équipes il n'y a aucun problème. Euh, et on peut dire, ben voilà, moi j'ai des gens qui vont vous garantir, en tant que propriétaire, que la performance sera la meilleure du marché euh, possible, parce qu'en en fait, on veille et on fait ça. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Beaucoup de gens utilisent ça en argument commercial. C'est oui, ce que je pensais aussi. Ouais. C'est ce qu'on dit, nous typiquement, avec ma conciergerie, c'est ce qu'on annonce. On leur dit qu'on va effectivement gérer les prix, et euh, ce qui est le cas. Mmh. Ouais. Euh, L'autre point qui est, qui est positif, c'est que quand on a quelqu'un dans l'équipe qui fait ça, c'est une libération de charge mentale, parce que sinon, en fait, dans, quand on est dirigeant de conciergerie, on est par Monts et par vous constamment, en fait. c'est vraiment l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc, il y a toujours un appartement qui a un peu de travers, il faut se le dire, il y a toujours un voyageur qui a un truc, une problématique, une question, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal, mais en fait, nous, en tant que dirigeants de conciergerie, on gère une telle masse d'appartements, de sujets, de voyageurs, de propriétaires, qu'en fait, à un moment donné, ça devient l'enfer, et c'est vrai que le, le suivi de la performance financière des appartements, Peut devenir un peu le parent pauvre qu'on fait le soir à 23h30 en se disant « Attends, merde, la semaine prochaine, j'ai pas de réserve sur cet appart, qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, c'est une charge mentale en plus de tout le reste euh, qui fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'être au top niveau sur cet aspect. Et j'ai beaucoup de dirigeants de conciergerie qui viennent me voir en disant « Je n'ai pas toujours formulé de cette façon-là, mais c'est toujours un peu pour dire, voilà, j'ai ce truc dans la tête de savoir qu'on n'est peut-être pas au top sur la performance financière. » Et en gros, voilà, ça me fait chier. Et j'ai envie qu'on soit au top. Et, et du coup, ce n'est pas que je ne sais pas faire, mais juste qu'en fait, j'ai 1800 trucs à faire de ma journée. Quoi. Et j'ai en fait besoin ouais. de dormir la nuit. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, vraiment important. Et puis, euh, et puis ben, voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui est le, le garant des informations dans son équipe, euh, ça permet aussi d'avoir une, une meilleure performance. Parce que nous, tu vois, on se parlait des leviers tout à l'heure en disant que ben, ce n'est pas que le prix, il y a tous les trucs. Nous, on se souvient de tout. Nous, on a, la... <rire> on a des archives, on a tout, on n'oublie on oublie rien. Tu vois et du coup, euh, soit on peut répondre aux questions et puis euh, on peut aussi euh, soutenir le dirigeant de la conciergerie euh, sur des demandes ad hoc sur lesquelles, bah, du coup, il passe beaucoup moins de temps parce qu'il nous écrit « faites ça » ou « tiens, j'ai eu telle demande, qu'est-ce que vous en pensez ?» On fait les calculs, c'est un gain de temps global Et le dernier, euh, le dernier avantage, et ça c'est euh, une cliente euh, dont je publie l'interview d'ailleurs en fin de semaine, ce sera peut-être déjà publié quand, quand tu publieras cette vidéo, mais euh, qui disait en fait, elle était étonnée, mais elle a eu des propriétaires qui sont revenus vers elle en disant... Ah, ben bah écoutez, c'est vraiment, vraiment top parce que depuis qu'on vous a confié notre appartement, on a vu une vraie différence sur la performance de chiffre d'affaires. Donc franchement, merci beaucoup à vous pour, votre, pour le travail de votre société. On est vraiment contents parce qu'on voit une différence quand on travaille avec vous par rapport à d'autres conciergeries. Ouais. Et, et tu vois, moi, quand j'ai quand une cliente une dirigeante de conciergerie qui me dit ça, mais moi, mais là je, mais moi ça fait ma journée. Moi, ça y est, je, je suis hyper contente. tu vois Parce que ça veut dire que on Apporte aussi de la satisfaction de propriétaire qui, euh, même si pécuniairement, comme tu le disais, la est a un pourcentage, donc ça ne retombe pas à 100% dans sa poche, mais la satisfaction de propriétaire, c'est de la pérennité pour la société, c'est euh, bah, des propriétaires qui sont plus contents, du coup, qui sont aussi euh, moins chronophages, euh, plus fidèles, etc. Et donc c'est vertueux. Quoi. Bon, bah, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Euh, alors, justement, alors, du coup, qu'est-ce que toi tu fais euh, qu'est-ce que vous faites exactement, vous, à J'affiche complet Comment euh, vous accompagnez aujourd'hui les, euh, bah, les personnes qui veulent faire du review management Qu'est-ce que vous faites concrètement Qu'est-ce que vous proposez Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait je, je partage en quelques mots. Donc vraiment, il y a deux possibilités chez J'affiche complet qui sont très simples. La première, c'est... Voilà, comme je disais, de 1 à 4 appartements, c'est d'apprendre soi-même, soit pour ces appartements qu'on possède en propre, soit pour faire de la sous-location ou pour une conciergerie qui démarre et qui se dit bah, « moi, voilà, j'ai commencé, j'ai convaincu qu'un propriétaire, par exemple, j'ai un ou deux apparts ». Au début, quand on démarre, quelle que soit notre situation dans ces trois cas, euh, ça vaut la peine de se former. Déjà, pour pouvoir faire valoir cette expertise dès le début, quand on est sous loueur ou conciergerie, ou pour avoir tout de suite soi-même les meilleures rentabilités en tant que propriétaire, et ben faire valoir à la banque qu'on est un bon investisseur et qu'il faut nous prêter de l'argent. <rire> donc, euh, voilà, ou avoir un meilleur cash flow, ça peut être ça aussi. Euh, donc, ça, c'est euh, voilà, sur euh, ce nombre d'appartements-là. Et puis, par la suite, quand on commence à avoir quatre ou plus appartements euh, nous, on fait ça de 4 à 200 appartements, on peut prendre en charge le revenu management pour vous soulager vraiment de cette partie-là, vous permettre d'étoffer votre équipe, d'avoir des gens sur qui vous appuyez, de plus être, on est un peu seul quand on est chef d'entreprise, donc de, de casser aussi un peu cette solitude et de voir les chiffres s'améliorer pour votre société, pour vos propriétaires, euh, tout en ayant plus de temps pour pouvoir développer votre société ou euh, prendre des mojitos, euh, comme vous voulez, et de ce Donc, voilà. OK, bon, ça, c'est vraiment cool. Donc, ça s'adresse à tout le monde, finalement, tous ceux qui font l'allocation location compte durée, aussi bien investisseurs, sous-location, conciergerie. Bah, bah, moi, je vous encourage vivement à utiliser donc, les, les services donc, de Elise. Alors justement, comment on te retrouve aujourd'hui? Comment on peut te contacter? Voilà, si on est intéressé, euh, comment ça se passe? Alors, on nous retrouve sur le site jafichecomplet.com on a aussi une chaîne youtube si vous voulez vous familiariser avec mon sujet, voir un peu tout ça donc la chaîne youtube si j'affiche complète sobrement, je fais des lives deux fois par semaine donc on peut se retrouver ensemble et je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez on a aussi un groupe facebook qui s'appelle location saisonnière prix et maximisation du chiffre d'affaires en rejoignant le groupe vous pouvez télécharger un bonus gratuit des six erreurs à ne pas faire quand vous faites vos prix et ça ça peut aussi vous aider donc voilà, c'est les trois façons de, de se retrouver. Et, euh, et si euh, ce service-là vous intéresse ou nos formation vous intéresse, vous pouvez m'écrire directement à hello.jaffichecomplet.com, donc H-E-2-L-O, en me disant que ça fait suite à une vidéo de Sébastien que vous avez vue. Et du coup, bah, voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions euh, si vous avez besoin d'un échange peut-être plus personnel. Bon, ben super ben écoute, je pense qu'on a livré pas mal de valeurs, c'est le principe de YouTube, hein, c'est livrer toujours un maximum de valeur et vraiment donner tous ces petits tips, tous ces petits trucs là qu'on qu ne trouve pas habituellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment intéressant et moi, j'étais vraiment ravi de te recevoir, Elise. ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, une chose à rajouter ou tout est OK pour toi ben Déjà, merci pour ton invitation. Franchement, j'étais ravie de passer ce temps avec toi, Sébastien, merci beaucoup. Euh, c'était un, un plaisir. Euh... Une chose à rajouter peut-être, c'est euh, bah, de, de s'ouvrir à des méthodes qu'on peut-être on connaîtrait pas et de ne pas hésiter à dire euh, allez, oui. je me lance, parce qu'on peut avoir peur au début. On Action. peut dire bah, ouais, mais voilà, ça marche pour les autres, mais est-ce que ça va marcher pour moi Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous, donc euh, allez-y, euh, regardez tout ça, prenez connaissance de tout ça, et ça va vous aider à gagner plus d'argent. Donc c'est trop dommage de, de se passer de ça. Bon, et eh ben super, merci beaucoup, Élise. Euh, merci à toi. Voilà, à très bientôt et puis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube.